Oui, oui, je t'ai appelé, tu peux venir quand tu veux. Je dans ouais. leur C'est quoi le nom, Le game de l'avocat euh... Marc-Miller, Marc-Miller. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous... Bonjour, monsieur. F, ça va Mais. Tu enfin, parles euh, mais... il... parle pas comme ça. La euh... Vous êtes ah, l'avocat, c'est ça Oui. Euh... Ah, ok, bonjour, je monsieur. vous emmène. Non, bah, on va vous emmener. Oui. Et la s'il te plaît. C'est toi qui ah, dis un... ce que vous arrête, vous Non, la marque, C'est moi qui l'ai ou ouais. quoi Non, la marque. Pas pour l'instant. Ah, je vais la donner. Non, la marque, pas pour l'instant. Laisse-moi ouvrir la porte au monsieur. Il y a pris. Après, t'inquiète. Attends, ouvre-moi s'il vous plaît. Maintenant, non, non, vous partez. Est-ce que je peux assister à. Allez-y, rentrez, monsieur, là-haut. Vous vous vous vous ah, mais non, ça me déconne, tu peux pas, pas te passer le dos, toi. Tu peux pas faire, euh, te faire petit là. Hein allez, j'emmène l'avocat, j'emmène l'avocat, monsieur. Monsieur, venez. C'est pas de vos C'est le bordel. Je vais voir, je vais voir comment ça marche. Au moins, t'as eu vous, mettre Non, non, non, y'a pas de. Vous voulez voir Vous partez. S'il vous plaît. Non, non. Oh là là, encore. Quelqu'un de perturbé. J'ai l'impression qu'il n'y a que de ça. Ah oui hein. Dites-moi, maître, c votre nom c'est C'est Miller. Maître Miller, d'accord. Allez-y, rentrez, monsieur. Oh, oh pardon Oh pardon Bah dis donc que collègue. Oh la là... <rire> oh la, sacrée camaraderie C'est bon, c'est un ami, c'est mon frère. D'accord, on va faire la Oui, mais t'inquiète, M. Ders. Plus le fils, ouais. Oh là, il est ici, monsieur M. Ders, c'est que vous avez pas le que tu me fais ça, je te dis. Mon oncle a tué hein. mon père, en fait. Ouais, Est-ce est bon que ça serait possible de démenoter mon client Euh. Priviette, vous pouvez me présenter votre carte avocate Ouais, ouais, je vais déménoter. Oui, je suis avocat, tenez. Vous avez votre carte Ah, c'est bon. Quoi être votre non Marc Miller! Quoi? Tu peux me donner ma carte d'identité? Tiens! Tenez, monsieur. Attendez, je vais vous l'attendre tout de suite. Ouais, ouais. Que se passe-t-il? Euh? <coughs> en fait, euh, j'étais en train de conduire la moto. La euh, euh, moto à moi, tu vois. Ouais? Wow. En fait, je, je portais à Alissa parce qu'elle avait fait un coup sur la tête et je voulais la porter à l'hôpital. Ah oui, ah. je vois. Et, et en fait, bah, j'ai été suivi parce que je suis allé un peu trop vite et j'ai pas voulu m'arrêter parce qu'Alissa était en danger. Mais ah du coup, oui, il, je comprends. Du coup, je me suis pris un bourre, et ils m'ont arrêté. Oh, et Alissa, ça va Ah bah, oui, ça va bien. D'accord. Euh, les policiers l'ont transféré alors. Ah, c'est parfait, un très bon travail monsieur. Donc euh, qu'est-ce qui a été reproché à mon client euh, Dans un premier temps, euh, ce qui lui a été reproché, euh, c'est conduite dangereuse, euh, pas de porte de cas euh, porte d'arme illégale, euh, possession de drogue, il euh, y avait quoi d'autre euh, Refus d'obtempérer euh, des lits de vu qu'il a cassé des, euh, des poteaux. Euh, Excusez-moi, mais c'est quoi le rapport entre... J'ai pas, pas cassé le -là avec ma moto. Oui, aussi. oui je n'ai pas compris cette partie. Euh, vous avez cassé un poteau avec votre moto, hein. vous-même euh... avoir foncé dans le mur. Hein, donc, vous euh, mais... faut partir du moment que vous avez foncé dans le mur, vous avez cassé bien public. Donc, vous avez fait des lits Moi, Ça je fait. pense que vous, voiture dans le poteau... Pas oui, un moto, bien, un parce un qu'une moto, moto dans un poteau voyait C'est pas le poteau qui tombe c'est la moto Bah oh, les petits potou quand potos. bien même D'accord et du coup <rire> Euh donc ça ne me paraît pas valable J'adore ce personnage pourquoi je viens de le dire ce n'est point possible Ok ben bah on retient tout ce qu'il y avait avant alors donc, euh, euh, pouvez-vous me lister les chefs d'accusation, s'il vous plaît Vas-y, quoi, sergent Alors, port d'armes illégales, conduite dangereuse, excès de vitesse, d'armes illégales, drogue. je ne vois pas parce que j'ai mon permis, monsieur. moi, j'ai vous permis d'armes. Attendez, monsieur, on va en parler après. Là, si bien sûr, feste. mais à la rumeur, ils ne vont pas fusiller avancé. Je vous ai dit que c'est... Je suis le fils du commandant. Da, bah, vous pouvez être vice-commande, mais bon, euh, vous pouvez avoir euh, formation, elle l'esprit Non, mais je voulais vous la donner. Je vous ai dit qu'il m'était interdit de l'utiliser. Vous ne voudrait pas avoir chaud, c'est tout. Et, et, je, je... Il vient de mourir ce midi. Vous pensez que j'ai le temps de venir avec l'enterrement et la soirée unicorne que je devais gérer pourquoi vous faire soirée euh, le jour de l'intervention de votre père ouais, Parce que soirée finir. était prévue et que moi je suis un patron imaginez et employés, vous, je prévu vous avoir pays. fait soirée alors que vous avoir refusé d'avancer sur vous, vous êtes complètement givré cerveau. vous. Non, Vous il y a... imaginez si, vais avoir, si avoir posé fusée avancée chez moi. Alors, et après je suis allé récupérer pour venir au commissariat justement, sauf qu'Alissa c'est pris un coup. Et vous savoir qu'il ne faut surtout pas déplacer des personnes qui viennent d'être blessées, il ne faut surtout pas les toucher. Il faut attendre le médecin. Parce que non, sinon, non, oh, non. Euh, Si mon ah, client si. a fait ça, c'était tout en état de cause. Il a yeah. eu les formations euh, d'assistance, premier secours de la police par son père. Donc s'il a fait ça, c'était que la nécessité s'imposait. Je le connais. Bah alors, je vous explique quelque chose ce qui, est bizarre, ce qui est bizarre oui, C'est oui, que hein, c'est absolument justement bien spécifié Dans la formation Premier secours Qu'il ne faut en aucun cas bouger le patient Si la personne est au sol Et elle n'est pas bien Il faut attendre des, euh, les médecins Il ne faut surtout pas bouger personne Parce que sinon vous aggravez 4 personnes Donc je ne sais pas quelle formation Il a suivi Mais en tout cas il n'a pas suivi une formation valable J'en doute fort Pardon vous avez dit quoi là Vous dites que mon père n'était pas assez bien pour moi Qu'il n'avait pas la formation de père. Sachez que c'était votre... un commandant donc vous deviez le respecter Vous deviez le respecter suis... Et vous devez je... toujours moi le respect. respect Et justement moi le devrais toujours respecter Et lui m'avoir enseigné Lui enseigné cette formation Oui bah justement Alors je vous saurez un coup sur la tête Ça dépend s'il faut bouger ou non Parce que ça peut être un traumatisme crânien dû voilà. à un choc et pas la Et comment vous le savez ah, parce que c'était avec moi qu'elle s'est fait mal, elle s'est pris une barre de parking dans la tête et pas dans la tempe. Donc j'ai vu si je pouvais la bouger et je lui pas retiré le casque de moto. D'accord, donc vous la bougez quand même. Bien sûr, vous êtes je un beau, vous tout. bougé et tout il n'y avait, eh, avait pas de blessure au cervical. Écoutez-moi, il n'y avait pas de blessure. Elle avait une hémorragie très grave, Le MS ça faisait 6 minutes que je l'attendais, j'ai pris ma décision. C'était soit, soit, soit elle mourait de toute façon. Je me remettre en cause moi mais pas formation de mon père, c'est bien clair. Euh, non bien sûr, mais le problème c'est que justement je ne suis pas en train de remettre en formation la, la formation de votre père. Parce que justement, moi c'est ce que je suis en train de dire, c'est que votre père m'a pas enseigné, c'est tout. Donc là, ce qui vous a soi-disant enseigné est faux, ce que vous êtes en train de me dire est très faux. J'en doute fort. Parce que vous êtes soi-disant le fils de, de, de, du commandant, mais vous même pas avoir le même, pr... le même nom de famille que lui. Bah si. Ah, ouais. si hein. Oh, si, je m'appelle Giuseppe Je m'appelle Giuseppe Grimaldi et lui c'était Giovanni Grimaldi. Je pense que c'est bien le même nom de famille, pas besoin d'être scientifique pour le coup. Dame, hein. bon, alors, après, ensuite. Bah, vous Bah, bah j'ai eu un excès de vitesse, un de fuite, je reconnais. <rire> J'ai pris de coupable pour gagner cette vitesse était l'élite fuite, mais euh, pas pour le reste. C'est la position de drogue La position de drogue, c'était ce qu'il y avait dans le coffre de l'ancien gérant de l'unicône. Vous pouvez demander à l'avocat, il s'appelait oh, Gaël San. c'est vrai, monsieur Gaelsan. il faisait des trucs pas très très nets. Il nous avait demandé, à le juge, après qu'on lui ait dit, oh, de l'amener oh, au coffre de la LSPD. Oh. Moi, je touche pas, c'est comme la rime, je, je suis toucher. On revenait directement de l'unicorne. Mon client l'a clairement stipulé. Il revenait de l'unicorne. Il y a eu un pépin en chemin. Il n'a pas pu venir au commissariat. Il a dû aller à l'hôpital d'abord. D'abord. moi, moi votre question pourquoi vous pas mettre arme, cocaïne et tout dans un coffre et avoir attendu que les, les speedy viennent parce que du coup là les armes je sais pas vous pouvez faire feu sans faire exprès des choses comme ça parce que pas la pas main, transaction vous a été main. faite ce midi monsieur et puis le feu D'accord, euh, alors... j'ai suivi la formation de mon père pour tirer pareil etc je pense pas faire d'accident mais pas, pas être formation légale bah, j'ai ma licence d'armes de toute façon j'ai fait ma formation mais pas euh, licence d'armes 556 euh, Peut-être messieurs l'agent, euh, mais là vous voyez bien le contexte, il euh, n'y avait rien de mal, de on, on, on aimerait bien vous, vous, vous demander euh, de, de, de fermer les yeux sur cette très très mauvaise coïncidence, mon client ne souhaitait euh, qu'apporter le bien euh, pour lui-même et les autres, vous euh, voyez il essayait de sauver la vie euh, d'une civile, je pense que c'est quelque chose qui reste important pour vous... Euh. Bien sûr, être très, très important, nous sauver euh, au maximum, mais le problème qu'il a à, à, là, actuellement, c'est que euh, moi, pouvoir fermer les yeux sur toutes les dames, ce fusil, fusil avance, il va falloir faire quelque chose. Et, euh, vous, vous, vous comprenez bien moi, que d'après l'emploi du temps. Arrêtez vais parler parce qu'en fait, tu vois, là, plus vous parlez, plus ça me. Vous voyez, ça, ça me tend. Je Alors... suis désolé, mais c'est mon travail. Bien sûr, mais en fait, si vous arrêtez de parler, peut-être que moi, peut-être, je vais être plus indulgent. Il Qu'est-ce bon qu que tu fais hein Ok, euh, je pense qu'il a une crise d'autisme. <rire> t, un, t un, Il que... a une scoliose. Non, peut-être. Hein. Donc. Euh... Il plaide pour le délit de fuite Mais like cependant voilà. Il ne faut pas que vitesse... oublier que c'était dans le but de sauver la vie d'un humain ah, non, non. Comment? Bien non bien sûr. Mais il y a aussi avec cette vitesse et délit de fuite Et trop beaucoup à force On aimerait bien Moi. que vous fermiez les yeux sur le délit de fuite Ainsi non, que non, la possession toi toi deux deux secondes. Bah, il aurait pu simplement nous, nous écoutez signaler écoutez et puis on aurait pas escorté, il n'y a pas de problème. Je plaide coupable pour le délit de fuite et l'excès de vitesse, d'accord Mais pour l'âme, etc., je voulais vraiment vous la déposer. Vous l'avez rangée dans le coffre, j'espère d'ailleurs. Da. Oh, parfait, comme ça on n'aura plus de problème avec ça. Je vous êtes danseur à l'unicorne, avocat ou quoi Danseur oh. Da. Ah oh non, non, du vous tout, C'est vrai qu'on peut porter avocat, pour ça, hein. ça s'appelle de la discrimination et on peut très bien la porter plainte La discrimination, Bourco, vous êtes en train de dire que le métier de danseur est unicorne et de la discrimination. Je vois très bien votre ironie, monsieur, et les... je pense que les procureurs, juges etc, la verra aussi avec les caméras et les micros qu'il y a. Mais n'y êtes pas du tout, juste que moi, genre, je sais pas, ça peut me dit quelque chose, j'ai l'impression d'avoir vu à l'unicorne. Ouais, C'est tout. Euh... C'est euh, bizarre bien. car euh, je et ne bien. suis passé sur les lieux que ce, ce midi euh, pour signer les papiers de la vente de l'unicorne. Et, et, si, et bien si, bien oh, si, oh. si vous voulez voir, voir l'unicorne, on se reverra en dehors de cette cellule. C'est ça le ah, Parfait, parfait. Aucune menace, bien sûr. J'ai jamais dit ça. Mm -hmm. Moi, je pensais que vous aviez vu trop le film action. Vous devez faire quelque chose pour être normal. Bon bref, allez, comment euh, vous mettez Amon pour... Euh, pour excès euh, de vitesse, pour écouter du dangereux piste, et pour... Euh, et pour, euh, comment ça s'appelle là, et pour... Euh, pour outrage à l'argent aussi, du coup. Comment ça, outrage à l'argent vous venez de me dire comme quoi je vais arrêter pour ma... Ah, vous entendez que je chute à l'oreille de mon avocat je Alors là, pour moi, ça. vous venez de crier votre mère, mais comme jamais là. Vous venez de m'arracher oui. les oreilles, justement. Pourquoi vous parlez de ma mère comme ça euh, J'aimerais bien que deux, cet attends, enfantillage je... se cesse pour chaque... C'est bien, vous venez parler de ma mère, donc c'est outrage à... Ma prisonnière, alors, un hein, outrage à Jean parce que, que... Je crois ça n'existe pas. Mais encore, euh, bah, je euh, Il peu euh, y a des caméras... Euh, pour... Pour... Euh, on peut porter plainte contre votre matricule pour... Euh, mais j'ai dit y votre espère. mère. Elle a quoi votre mère Elle est morte. Et alors, c'est pas une insulte Alors, je peux pas en les Bref, eh ben, s'il vous plaît, problème. monsieur l'agent, mettez-lui le, le, le délit de fuite, ainsi euh, que, euh, euh, que l'excès de vitesse, qui était, je le rappelle, dans le but de sauver la vie euh, d'un de nos concitoyens, euh, allez-y, mais on ne on mettez rien de plus, je ne suis pas d'accord. S'il l'avait simplement signalé qu'il y avait un Allez, en danger, -vous. Oui, mais vous comprenez, à cette vitesse, la voie a du mal à passer euh, d'une moto à, ah, à, à, à un rentir. véhicule avec euh, les, les... Justement, euh, quand on essaye de, de sauver quelqu'un, euh, on n'y va pas en trottinette électrique, monsieur. Oui, mais on sait qu'avec la police, au moins on est en sécurité. Okay. Alors, non. je ne dis pas le contraire. Pas euh, du tout. Mais... Mon palais était commandant, il s'est fait assassiner, alors il y a aucune sécurité. Ah, et attendez, euh, cru, hein. je vous mets aussi le conduit son permis. J'ai mon euh, euh... permis, j'ai mon permis. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, monsieur, vous faites dire... Bien sûr que je j'ai si... pas le permis. Mais bien, bien, bien, bien. Monsieur, revérifiez, s'il vous plaît. Je ben, vais de demander à votre collègue de vérifier. Je pense que vous avez un petit problème de vue ou quelque chose comme ça. Redonnez-moi, arrêtez de parler, redonnez-moi le permis, vous allez voir. Donne-moi ton permis. Voilà. Vous ne possédez pas cette licence. Donne-moi ton permis, s'il te plaît. Voilà. Niet, lui, ne pas avoir le permis. Allez. Je l'ai fait avant. C'est parce que oui. je l'ai fait avant l'ouverture de la ville, je pense. Ah Et oui. Du coup, hein. vu que tu refait toi, c'est bah... Oui, oui, moi, j'ai dû le refaire. Hein. D'accord. Bah, ah bah, voilà. t'es baisé, là. Hein. Ouais, je suis baisé, mais c'est pas grave. Bon, bah, mettez ça aussi. Hein. C'est fait. Par contre, c'est marrant que vous l'avez pas vu avant, ça. Hein, Comme par hasard. À... l'avoir vu. Bah oui bien sûr. Vous avez vu ma, ma carte d'identité mmh. trois fois et comme par hasard maintenant. Ah monsieur n'a pas le permis. Auriez-vous retiré son permis discrètement de sa poche Ne me mentez pas, vous êtes sous serment, il y a une caméra et un micro, <rire> c'est très grave. Dites <rire> <rire> <rire> moi pas votre fils ça. Êtes-vous sûr sûr sûr hein sur sur sur sur hein. Très bien. Hein. Hop là, Je vérifierai. Hein, hein. N'oubliez pas cette caméra. Hein. Elle pourrait vous porter préjudice bien. dans les conditions actuelles. Attention, il y a une araignée sur votre chaussure Ah il a peur des araignées hein pour lui, hein. Est-ce que, Est que je pourrais récupérer mon pistolet automatique J'ai une licence pour ça. Et pareil pour mon point américain. Monsieur, Monsieur l'agent, Monsieur l'agent. Oh. Vous êtes de quelle origine Polonais Ou bien euh, russe peut-être Euh... Ah d'accord, très bien, ça s'entend C'est comme l'idée de oh, la oh, oh oh Vous parlez oh, pas à moi Non, il est plus là De quoi Il est où, Jason Vous parlez oh. pas à moi le... Oh, c'est qui C'est ça qui a pris ma plainte les... La crête j'ai la plaque de la personne qui m'a broqué deux fois. Tu pris pas sa concessionnaire. plaque Je suis impressionné, mais je vais computer, pas aller un peu plus loin. J'ai la, la, la plaque qui <rires> est. en on va enregistrer ça. Tu connais mes voitures, j'ai la plaque qui est. Qui est-ce Tu sais, es. mais comment tu sais. Je me fait avocat. Je me suis fait défoncer. Juste pour te surnommer la vie. Tu as pris combien d'euros d'amende Rappelle-le. À peu près 25 000. Pour te sauver la vie, c'était-elle, Alissa Tu peux m'offrir un câlin Euh... Ouais... Euh... Elle pas l'air très très serein. Pourquoi cette hésitation Vous êtes un personnage bien étrange. Ok, Bon, tout cas... Maître, c'était un plaisir de vous avoir rencontré. Eh bien, merci. Vous aussi, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Client, je vous ramène en voiture. Ouais. Euh, Suivez-moi. Euh, Giuseppe. Oui, quoi. Je vous ramène en voiture D'accord, vous... suivez-moi. Est-ce qu'on peut aller au conversationnel avec euh, ma moto Évidemment Alissa. Alissa, Alissa Mince le poteau Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que ça, ça pourrait être Allons-y! La huit en huit type, comme la chatte à taco. Allez! Oui, malin Voltaire. Comprendre l'industrie, SCH Lorenzo. Manié l'art du stream, c'est quoi ça bombarde, toi la la! Un pété de comme oh. les jeunes! Hein. Oh. C'est bien que oh, Merci. Hein. C'est mon petit cousin qui me donne toutes les infos. Ah, c'est super ça. Ah, oui, oui. Euh, Scum Gang. <rire> euh, tu sais, pas il faut descendre. Moi, j'ai autre chose à foutre. Euh, merci quand même. Attention je vais reculer hein, Tu veux pas que je te paye pour ce que t'as fait Non t'inquiète, tu m'enverras hein. ah, un ah. virement bancaire Je vais pas encore de scène, mettons-moi ma tête Ah tu fais Tu m'enverras un virement bancaire Non mais c'est petit peu toi Non mais oui mais justement Faut que je retourne me changer Je suis juste un peu jaloux <rire> Voilà Twitter, salope, Paris, Magique, je vais là I can't.